Célibataires involontaires, célibataires infortunés, euh, vous avez été un certain nombre à, ne, à me demander pourquoi je ne réagissais pas, ou en tout cas pas plus, à ces, à ces drames qui finalement euh, devraient être tombés sous ma, sous ma coupe. Hein. C'est de la pure conséquence, euh, c'est de la pure psychoéconomie, c'est de la pure conséquence économique euh, de l'évolution des relations hommes-femmes. Et, et bien la réponse est oui, je n'ai pas encore traité le cas Alec ou Alex Minassian, je n'ai pas encore traité le cas Elliot Roger, car en réalité je voulais vous proposer un plan un petit peu cohérent, un petit peu construit, euh, je, je voulais éviter de, de réagir à froid, je pense que j'ai bien fait. Euh, le plan donc de cette vidéo consacrée au drame des incels est en deux parties et trois sous-parties chacune, d'ailleurs je, je l'ai déjà publié à titre expérimental, je l'ai publié sur Facebook et sur YouTube dans, dans les dernières 24 heures. Vous me direz comme ça en commentaire, si ça vous plaît, d'avoir pour les vidéos un petit peu denses, d'avoir le plan en, en avance. Mon petit doigt me dit que oui, pour les plus scolaires d'entre vous, ça doit, ça doit les faire kiffer. Alors, euh, cette partie, ce, ce plan donc se décompose en, en méthodologie dans une première partie et en analyse dans la, dans la seconde. Et euh, avant de commencer, je vous annonce que la dernière partie, donc le 2. .3... Non, pardon, la troisième partie, la troisième, c'est un extrait de séminaire, un extrait de 5 ou 6 minutes d'audio que je mettrai à la fin, un extrait gratuit d'un séminaire payant, ce qui permettra d'ailleurs à ceux qui n'écoutent, qui n'ont jamais entendu un, un de mes séminaires d'en bénéficier. Et vous verrez que j'avais prévu ce qui allait se passer, puisque ce séminaire remonte à, à, à plusieurs années, il s'appelait « Comprendre les gens », et vous entendrez non pas la démonstration, non pas l'explication ex poste, mais au contraire la prévision de ces actes, de ces actes, de ces actes malheureux et, et meurtriers. Donc ce n'est pas pour dire que j'ai presque toujours raison, mais enfin, là vous en aurez une énième, une énième preuve. Alors, en parlant de séminaire, hein, je rappelle que jusqu'au 3 juin, il y a quand même deux coupons qui vous attendent pour faire vos emplettes. Hein. On a toute l'année euh, notre petit euh, algorithme à nous, hein. ce n'est pas l'algorithme YouTube, nous on l'a appelé Nono, qui calcule le, les, le, le montant de la remise hein, disponible dans votre panier. C'est simplement, il regarde combien vous avez mis de séminaire dans votre panier, puis il, il applique puis il fait une petite multiplication. Et là, Nono reste en place, mais en plus, vous avez 12% parce que le site a 12 ans, avec le coupon 12 ans. 1, 2, A, N, S, 12 ans. Et vous avez en plus 12% supplémentaires et 2 vrais 12, hein. Parce qu'il y, y a des petits malins, là, qui ont voulu jouer au thésar en maths en carton qui m'ont dit « c'est pas 2 vrais 12 » puisque le deuxième 12 est calculé après la première réduction. Non, non, non, non C'est 2 vrais... Moi, je joue pas à ça, Je hein. Je suis pas le marketeur français et compagnie, hein. Je, je... Même si on a un peu la même couleur de peau, la ressemblance s'arrête là. Quand je dis 12, 2 fois 12%, c'est 2 vrais 12 calculés sur le montant initial. Donc, 12 ans étant le premier coupon et le deuxième est pour vous, fans de YouTube, il s'appelle YouTube Fan, Y-T Fan, Y-T-F-A-N, comme ça vous avez 24% en plus de Nono sur les séminaires de votre choix, et ça c'est jusqu'au 3 juin. Alors, la vidéo d'aujourd'hui dont, je, vous, dont je, vous, donc je vais commencer à vous pré introduire première partie méthodo, euh, je vais d'abord commencer par... Le, le, le plan ici dessous puis je vous l'avais dit avant. Euh, je vais commencer par la situer dans une séquence euh, cohérente. Cette vidéo fait suite. Alors, je ne créerai pas une playlist. Hein. Néanmoins, pour les plus logophiles, je leur conseille de commencer par la vidéo Polyamour, où je rappelle, je, je, je ne démontre pas, je ne prétends pas l'avoir inventée. Houellebecq l'a fait 30 ans, et avec plus de talent que, 30 ans avant et avec plus de talent que moi dans l'extension du domaine de la lutte où j'explique euh, comment la mise en avant euh, par le système du polyamour est en réalité une façon pour euh, ceux qui en, en, en tirent les ficelles, pour ceux qui sont au-delà au, au du plafond de verre, de voler les femmes de ceux qui sont en deçà, en réalité. Bref, je vous renvoie... Pourquoi j'ai le nez qui me gratte comme ça C'est un peu chiant. Euh, je vous renvoie à cette vidéo en cliquant dans le, dans le coin ci-dessus. Et elle est donc elle vient en second après celle sur le polyamour et avant une que je réaliserai prochainement qui traitera du, du coaching euh, du coaching séduction. Euh, je reviendrai sur cette expérience qui remonte maintenant il y a plus de dix ans. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça, ça fait marrer, euh, ça, ça, ça amuse beaucoup euh, ceux qui rédigent mes biographies en ce moment là sur Wiki je ne sais pas quoi, de me présenter comme un coach en séduction. Enfin c'est c'est comme si euh, Quelqu'un qui avait donné des cours particuliers de maths ou de français il y a 15 ans, pendant 6 mois, vous le présentiez aujourd'hui comme prof particulier de maths ou de français, c'est à peu près la même logique. J'ai donné 6 mois d'atelier séduction seul il y a plus de 10 ans, ça m'a foutu en dépression, et je me suis très très rapidement fait épauler, puis substitué dans cette tâche. Donc la vidéo d'aujourd'hui sur ces hommes... Euh, célibataires contre leur gré qui ne parviennent pas en dépit de tous leurs efforts, enfin de tout ce qu'ils prétendent être des efforts hein, parce qu'en réalité ils ne sont pas désavantagés comme ils, comme ils, comme ils le prétendent et comme ils se le, le racontent dans leur espèce de machine à penser de travers. Euh, je, voilà, le, le, la, la fréquentation de ces euh, hommes. Euh, bah tiens, définissons alors 1.2, j'ai pas l'habitude de me tenir à un plan, du coup ça me perturbe. Définissons donc le sujet. 1.2, donc méthodologie, euh, partie 2, définir le sujet. Les incels sont donc ces célibataires involontaires, ou la servitude de la, de la couille pleine, comme je l'appelle. L'incel est quelqu'un qui est empêché de performer, de réaliser quelconque, un quelconque projet dans, sa, dans son existence personnelle, car il est tenu en servitude par ses couilles pleines, pourquoi un homme ne parvenant pas à se vider les couilles est-il tenu en servitude Eh bien vous le découvrirez dans ma vidéo sur le rôle symbolique du premier rapport sexuel qui est très différent entre les hommes et les femmes où je démontre que la première pensée qui vient à l'esprit d'un homme après son premier rapport sexuel c'est comment mettre en place une méthode, autrement dit un système pour que le prochain arrive le plus vite possible alors que dans l'esprit d'une femme finalement tout ça pour ça étant donné que ça ne m'emplit pas à la mesure de ce que j'en attendais, comment je vais pouvoir échanger quelque chose contre l'accès à mes voies génitales le le... Psychologiquement, le premier rapport, c'est le déclenchement de la vénalité chez F et le déclenchement de l'esprit de système chez, chez H. Je n'ai pas le temps de vous le redémontrer aujourd'hui, je vous mets les liens encore une fois dans le coin de l'écran. 1.3 euh, le traitement médiapolitique du sujet. J'ai parcouru en diagonale, notamment en radio et en presse papier, le traitement qui avait été fait de ces différentes affaires, donc Minassian, Roger et la précédente, et aucune des thèses, thèse ni antithèse d'ailleurs, ne m'a particulièrement convaincu. Euh, alors première, la première hypothèse, hein, qui est très souvent d'ailleurs l'œuvre de journalistes femmes, euh, serait qu'il euh, répondrait à une idéologie masculiniste, et le masculinisme, on n'a pas encore défini ce que c'est. Déjà, le féminisme, on peine. Alors, le masculinisme, euh, vous pouvez sortir les rames, hein, personne ne sait ce que c'est. En gros, ça serait une espèce de féminisme à la petite semaine, c'est-à-dire un féminisme en creux, hein, une espèce de négatif photographique du féminisme où les hommes revendiqueraient euh, une espèce d'influence perdue, d'autorité et euh, voudraient asservir les femmes. Bon, bref, on ne comprend pas très, très bien ce que c'est. Je, je n'adhère pas à cette explication euh, socio-médiatique. C'est de la merde. 3 B, donc seconde hypothèse euh, éclairante, ou en tout cas soi-disant éclairante de, ce, de, ce, de ces drames, euh, ça serait des parodies de, de, de djihad. Euh, C'est-à-dire que... Ah ben non, il n'y en avait que deux, pardon. J'avais dit trois, il n'y en a que deux, pardon. Donc la deuxième hypothèse serait que ça serait une parodie de, de djihad. C'est-à-dire qu'il se serait inspiré des, des attentats terroristes euh, mus alors musulmans islamistes radicals, taqféristes, wahhabites, tout ce qu'on veut c'est pas le sujet voilà parce que les modalités pratiques se ressembleraient alors le ça serait adossé à la même euh, au même projet euh, messianique et inquisiteur et de, de, de, de conquête alors en fait aucune de ces deux hypothèses hein, j'ai dit trois pardon mais ces deux ne me, ne me satisfait, raison pour laquelle je, vous, je, vais, je continue maintenant à vous proposer mon, mon, mon analyse du sujet. Donc partie 2, euh, 2A, mon, partie 2 analyse, partie 2A, qu'est-ce que c'est chiant de faire des plans scolaires, putain mais comment vous pouvez aimer ça euh, 2A, mon expérience. Alors mon expérience avec les incels, oui j'ai dû écrire, enfin j'ai pas encore fait à l'heure où je vous parle la vignette de la vidéo, mais je pense que je, je la ferai sous cette... Je l'anglerai, comme disent les journalistes, euh, je l'anglerai ainsi. Il m'est arrivé de côtoyer des gens potentiellement dangereux et, et des gens qui se sont, euh, sont donnés la, la mort, en fait. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça m'est arrivé à deux fois d'apprendre, des années plus tard, la disparition d'un client par suicide. Euh, la seconde fois, évidemment, c'était... Euh, enfin, pourquoi... Je, faut que j'arrête de dire évidemment, je me souviens que vous, vous n'en savez rien, donc, sur les deux personnes qui se sont données la mort, l'un était proche, était un proche, c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'affection, et l'autre était. Euh, même si je l'avais vu physiquement à plusieurs reprises, il était quasiment impossible de communiquer avec lui. Il était complètement, euh, complètement dans son monde. Hein. Toute forme de communication était quasiment impossible. Euh, et, euh, mais ce n'est pas à la limite sur ceux car ils n'ont pas le. Encore une fois, ils n'ont pas eu le profil, ils n'ont pas eu le. le ils n'ont pas intenté à la, à la, à la, à la santé, à l'existence des autres. Je vais m'attarder sur les, les deux qui, qui selon moi, s'approchent, vraiment flirtent avec la, la mentalité incel. L'un s'appelait Alexis et l'autre Damien, je crois, je ne sais plus comment. Je ne les ai pas vus depuis des années. Euh, ce sont des garçons donc, que j'avais rencontrés au cours de ces six mois d'ateliers séduction, de cours de séduction, de coaching séduction entre, deux, entre juin 2006 et, et donc euh, décembre 2006 ou janvier 2000, 2007, date à laquelle j'ai commencé à me faire épauler par Alex. Euh, alors que, comment, en, en essayant de m'abstraire de toutes les couches journalistiques, ce qui n'est pas forcément difficile, ce qui, qui n'est pas forcément évident, hein, s'abstraire de son époque s'abstraire de la paire de lunettes cognitives que vous ont fabriqué les médias c'est toujours un effort conscient on ne se on ne situe pas au-dessus de son sujet comme ça, comme on se mettrait sur la pointe, sur la pointe des, des pieds, sur ses baskets ce qui m'a étonné avec ces deux ces deux garçons c'est que euh, alors que l'on s'attendrait dans une dans une logique classique à ce qu'ils aient peu confiance en eux en réalité, ils avaient énormément confiance en eux et même beaucoup trop. C'est toujours un problème de gradient. C'est toujours un problème de gradient de température entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, ils, ils avaient certes beaucoup de difficultés à, à s'insérer dans un tissu affectif, à établir des relations affectives et sexuelles avec des femmes. Mais la grille d'analyse, euh, confiance en eux à booster, ne, ne fonctionne pas. En réalité, euh, les deux étaient extrêmement orgueilleux. L'un de son intelligence pure, il était Thésar. Et l'autre de son statut euh, social, il était banquier et fils de, de banquier ou d'entrepreneur, et donc ils avaient beaucoup d'argent de famille. Et il était euh, extrêmement déçu et surpris et frustré que ceci ne lui ouvrira pas, ne lui ouvre pas, ne lui ouvrit pas avec un i, ne lui ouvrit pas les portes du bah, de, de, de de cette espèce de vie fantasmée de Playboy. Donc. Voilà, pre Première euh, réflexion issue de l'expérience, les hommes qui vraiment, définitivement, n'arrivent pas à établir de lien affectif avec les femmes, ceux, ceux pour qui c'est vraiment euh, viscéralement impossible, hein, ceux qui nagent d'échec en échec, sont finalement moins des gens qui manquent de confiance en eux que des gens qui pensent nourrir une espèce d'énorme capital pas reconnue. Je me rappelle de phrases euh, d'Alexis, notamment. Comme, alors, il y a toujours des, des connards qui vont me dire « Oui, euh, il ne les aime pas, etc. Euh, il n'a pas d'empathie. » Non, je sais pas que j'ai beau, beaucoup d'empathie, j'en ai même beaucoup plus que 99% d'entre vous. Mais si je n'aime pas beaucoup Alexis, c'est parce qu'à à la suite de cet atelier, il m'a, pendant près d'un an, laissé des messages de, de menaces et de, des messages racistes sur mon répondeur. J'ai même dû aller à la police, voilà. Pour le, pour le dénoncer. Donc voilà pourquoi j'ai pas beaucoup d'affection pour, pour ce mec-là, qui était sexiste, misogyne, raciste, violent par les paroles, mais, mais complètement veule et puceau dans la réalité. Voilà, il faut, faut, faut comprendre un petit peu qui on a à fréquenter quand on donne des ateliers, des cours de, de séduction. Euh, pour ceux qui penseraient que par, par principe... Euh, j'aurais une dent con, con, contre, mes, mes, contre, contre ces gens. Euh, en réalité, Alexis a prononcé des phrases qui se rapprocheraient beaucoup d'un Elliot Roger. Elliot Roger étant l'autre, le, le, là, incel, taré, euh, californien, qui s'est filmé euh, en lumière rasante, là, sous un coucher de soleil, en train d'expliquer le, le geste qu'il s'apprêtait à accomplir. Et les deux, là, je me rappelle d'une phrase d'Alexis, et je la mettrai en parallèle avec la phrase de Roger après, Alexis me disait... Euh, on, était, on se trouvait au Kong à Paris, qui était un bar branché à l'époque, qui, qui par définition ne peut plus l'être euh, 10 ou 15 ans après, mais enfin à l'époque il l'était. Et je me rappelle y regarder ces, ces, ces jeunes euh, mannequins, ces, ces, ces filles euh, comme ça qui, lui, qui sentaient le stupre, dirait Armel. Et, et il m'a dit quelque chose comme, euh, si elle savait tout, tout l'argent que mon père a, ou avec, avec tout l'argent qu'on a, mon père et moi... Euh, c'est pas normal qu'elles viennent pas nous voir. Enfin, il y avait quelque chose d'extrêmement malsain et qui m'a beaucoup rappelé. Si vous regardez, si vous, je, je vous encourage d'ailleurs à la consulter, la vidéo d'Eliot Roger, quand il dit, euh, quand il est dans la. En fait, il ne les écrase pas avec une camionne de location. Il, il, il accomplit son projet dramatique avec la Mercedes de son père, car c'est un fils de dentiste ou de, de, de bourgeois de Nanty. Et euh, c'est pre la première caractéristique qui m'avait euh, marqué chez les incels que j'ai rencontré, c'est la frustration de la non reconnaissance par la gente féminine de leur supériorité sociale. Hein ce ne sont pas des gens qui ont une... une euh, Excusez-moi, je cherche mes mots, mais je pense en italien en ce moment. Euh, J'allais dire « una si marima gine di ce qui démentira d'ailleurs qu'on me reproche d'employer trop, trop d'anglicismes, en réalité je parle plus italien qu'anglais, donc je ne vois pas à quel moment de la vidéo j'utilise des anglicismes, mais enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc une, une image déplorable de mêmes en réalité ces gens n'ont pas une image déplorable de mêmes ils ont une trop bonne image de mêmes c'est le, le moindre de leurs problèmes, ils en ont beaucoup d'autres, mais il faut, il faut le comprendre ça. Euh de même avec Damien, ou je ne sais plus comment s'appelait l'autre. Alors lui, ce n'était pas une image de, de, de réussite sociale, enfin en quelque sorte, c'était une image d'intelligence incomprise. Et donc, par sa grande intelligence aristotélicienne, ce que j'appelle bouleienne, ce qui est un handicap terrible avec les femmes, parce que les femmes peuvent dire oui et non dans la même phrase, comme je leur fais tout le temps remarquer au téléphone quand j'ai des clients de VIP. Je salue d'ailleurs à cet égard ma dernière, qui, en cinq minutes de présentation téléphonique, m'a deux fois dit dans la même phrase oui et non à la même réponse, à la même question, quand je lui fais remarquer, mais arrête de dire oui et non à la même question. En 36 ans, personne ne l'a jamais fait remarquer. Donc l'excès de logique aristotélicienne euh, dresse les femmes contre soi, hein, c'est ainsi, de la même façon que les euh, que, que, de, que de ne pas les, les, les complimenter unilatéralement, euh, les, les, les dresse contre soi, j'y reviendrai également. Euh, J'ai du mal à me concentrer. Il y a un moteur qui tourne à côté de moi. C'est pénible. Donc Damien, ou je ne sais plus comment il s'appelait, avait lui euh, ce, cette capacité intellectuelle à anticiper un certain nombre de de réactions négatives, de contre-propositions, de, de comment ça s'appelle quand quelqu'un nie, enfin, de, de, de dénégation, avant. Que celle, avant que cette dénégation ne, ne, ne, ne, ne fût formulée. Euh, comme par exemple, je me rappellerai toute ma vie, à une, euh, à une, à une femme que je lui, qui avait l'air tout à fait euh, ouverte à la discussion et, à qui je, et vers qui je, je l'envoyais, à qui je lui conseillais d'adresser la parole dans le quartier de Saint-Germain. Il m'avait répondu dans, sur un ton parfaitement naturel, en anticipant que... Le fait de se balader dans Saint-Germain aux heures de bureau en semaine avec une tenue qui manifestement n'était pas une tenue de travail, il avait, il avait je sais pas quoi, un jean, un sac à dos, quelque chose comme ça, ferait comprendre directement à la jeune femme à qui il allait s'adresser qu'il était un anti, qu'il était un rentier, car elle, elle allait se dire elle aurait dû se dire que pour être dans ce quartier à cette heure-ci sans travailler, on était forcément un, un de cela, et que ça allait la repousser, et donc il avait déjà projeté son échec trois ou quatre coups en avance. Voilà. Avec une espèce d'interprétation... Euh, à trois bandes là d'un message dont évidemment elle se serait, pas, elle, elle serait même pas allée jusqu'au premier coup enfin, personne, ne se, personne ne pense comme ça personne ne se serait dit ça mais c'est un peu le problème de ces gens c'est de penser comme, comme finalement euh, comme personne ne pense hein. c'est pas pour rien qu'en général ils se laissent convaincre par la programmation neurolinguistique c'est parce qu'en fait il faut tout reprogrammer il faut rebrancher tous les fils et c'est selon moi un travail enfin c'est selon moi c'est selon mon expérience encore une fois vous pourrez être en désaccord mais enfin euh, euh, Adossez-vous à une expérience me donnant envie de vous croire hein, quand vous êtes dans le désaccord, parce que j'en ai quand même côtoyé un, un paquet. Euh, c'est un travail qui est impossible, en fait. On, on ne peut pas reprogrammer tout le système cognitif de, de quelqu'un. Je, je, je n'y crois pas. Un weirdo reste un weirdo. Donc, euh, donc voilà pour mon expérience. J'ai empiété sur la partie 2B. Je suis décidément, décidément bien un peu scolaire. La partie 2B, c'est récurrence observée et tentative de dégager, euh, dégager l'enjeu. Donc en fait, l'enjeu pour ces gens-là était de rencontrer par l'intermédiaire de ce qu'ils appellent un coach ou une personnalité, de rencontrer non pas une personne avec des valeurs, une chaleur, une empathie, mais de rencontrer en fait un vendeur de système, système leur permettant de euh, communiquer sur ce qu'ils croient être une valeur extrêmement recherchée. Donc l'espèce le, d'aspergeur intelligent voulait, voulait euh, que son intelligence fût reconnue euh, comme ça en claquant des doigts, comme si c'était la façon dont fonctionnent euh, les relations comme ça, euh, homme-femme. Et le, et le, voilà, le, alex, le, le Alexis, là, le raciste, sexiste, misogyne, etc., euh, en dépit de, son, de sa totale absence d'humanité, d'empathie, de chaleur, de générosité, euh, voulait que euh, sur la base d'une espèce de capital à papa, euh, encore une fois, son sex à pile fût valorisé et reconnu. C'était vraiment un sale type, d'ailleurs. Enfin, euh, plus j'y pense, euh, plus je me dis que c'est quelqu'un qui, qui est susceptible, potentiellement, de, de, de, de, de faire du mal. Enfin, c'est vraiment le prototype de, de l'INCEL. quoi. C'est pas pour rien que j'ai fait une dépression en, en fréquentant ces, ces gens-là. Donc, euh, mon analyse en, en, en 2C, c'est nul les plans scolaires comme ça. Arrêtez de me forcer à faire ça, j'ai vraiment horreur de ça. Hein. Donc, euh, c'est un problème de partition du monde et de représentation entre la carte et le territoire. Donc, C'est une vidéo très Welbeckienne. Nous avons commencé par l'extension du domaine de la lutte il y a quelques minutes. Vous avez peut-être peut lu la carte et le territoire. La carte et le territoire est, une, est le nom d'une branche d'études en, en, en sociologie. J'ai plus l'auteur, me le faites pas rechercher là, j'ai un petit peu la flemme. Euh, en gros, euh, quand on n'a pas de, quand on n'est pas en capacité d'avoir une prise directe, d'être en prise directe, d'être en prise immédiate avec le, le territoire sur lequel on évolue, alors on se fie à la carte. La carte est une est une partition, une représentation abstraite d'un monde codifié et à l'échelle. Donc ces gens ne sont pas en mesure, ces incels là, Alexis, Damien et les autres, euh, n'étant pas en mesure d'appréhender les femmes par le, le par la simple, ils ne sont pas en mesure d'aller les voir. C'est très compliqué de faire une vidéo avec un moteur diesel à côté de l'oreille là. Euh, ils sont en, ils ont ils ont deux possibilités s'offrent à eux. Euh, la mienne, mais en général qui ne les intéresse pas parce que c'est trop long et trop compliqué, et trop subtil, qui est, euh, avant de t'intéresser aux femmes avec un petit F, intéresse-toi à la femme, c'est-à-dire à au système philosophique féminin, à, à la logique F. Et quand tu comprendras F, tu comprendras mieux les femmes. Puis tu pourras euh, éventuellement aller les voir. Mais ça, ça c'est une approche qui n'est pas assez systémique. Je ne vends pas un système. Euh, donc, en, ils ne restent pas très longtemps chez moi, ils vont chez les coachs en séduction des vrais, c'est-à-dire les vrais, ce que j'appelle les vrais, ce sont les gens qui vendent un système, c'est-à-dire un ensemble euh, cohérent de méthodes euh, éprouvées visant, en les répétant suffisamment, à aboutir à une certaine forme de performance sexuelle, avec un nombre de, de shots euh, euh, garantis presque sur, sur, sur, sur une année glissante. Donc, dans l'incapacité d'appréhender le réel dans son immédiateté, ils doivent le faire, doivent le faire par l'intermédiaire, donc par le média d'un système. Ce système, c'est globalement, un, le coaching en séduction. La plupart des incels sont des déçus du coaching en séduction, car le coaching en séduction, euh, quand, on est, euh, quand on est un sale con, bah, ça, ça, ça ne donne pas de résultats durables. Euh, déçus de l'absence de résultats du coaching en séduction, il se réfugie dans une espèce de pré-mouvement euh, MGTOW, c'est-à-dire dans un déni absolu, non pas de la femme avec un grand F qu'il ne connaissent pas et qu'il ne comprennent pas, mais des femmes raisins trop à, qui se refusent au renard. Réa... Donc, il part... il partic... Donc, dans ce refus des femmes, il partitionne faussement la carte entre... Les Stacy et les Chads, je crois, c'est-à-dire entre en gros les hommes qui y arrivent et qui y arrivent parce que Dieu en a décidé ainsi et, euh, et en gros, et donc ils vivent comme une injustice d'être des. Je ne sais plus si les Chads sont les gagnants et les Stacy les perdants ou le contraire. Donc ils vivent comme une injustice d'être rangés à leur corps défendant euh, dans le camp des, des perdants, mais ce faisant. Ne voit pas qu'ils ils ont réfuté et échoué dans un système de coaching en séduction méthodique anglo-saxon et bourrin et en le quittant ils s'enferment dans un autre système tout aussi rigide et manquant tout autant de slack et de jeu organisationnel et tout autant d'humanité de sensibilité de désir de passion de poésie tout ce qu'on veut ils s'enferment dans le système qui, qui en est finalement euh, le, le, la contraposée, ou plutôt l'inverse pour être, pour être plus précis, qui est euh, de définir et de justifier leur solitude et leur inaptitude à, à s'encastrer sexuellement dans, dans, dans, dans quelqu'un par toute une sorte, par tout un gloubi-boulga d'acronyme, de thèses de psychologie, de psychologie évolutionnaire, et de le tout amalgamé, comme une sauce en cuisine, par un sentiment d'injustice, l'injustice étant ce qui les exclut du camp des, des Tchad, des, des, des Winners. Euh, alors qu'en réalité, euh, les, les, les, les deux garçons dont je vous parle étaient tout à fait normaux physiquement, enfin, c'était pas Brad Pitt, mais ils étaient parfaitement normaux physiquement, l'Eliott Roger, là, dans, la, dans la Mercedes de son père, était limite beau gosse, enfin, regardez la vidéo, il n'est pas du tout euh, défavorisé, mais... C'est un petit peu, euh, j'oppose, j'utilise régulièrement cette métaphore qui me, qui me fait opposer ou qui me fait plutôt euh, mettre en perspective les véganes et les mangeurs de junk food qui sont en réalité les deux versants de la même médaille puisque les deux obéissent, enfin, l'estomac le, des deux obéit toujours à une vision systémique des choses et le système étant, étant fondé non pas sur le, le choix produit par produit de la qualité mais en gros, sur un ensemble de règles de ce qu'il est bon de consommer ou pas, avec des tags et des labels et des endroits qui les distribuent. Hein. Le, le, le, le Natura Bio là, de Paris et l'envers du McDo, c'est la même chose, c'est la même logique en fait, les clients, ont simplement la même, ça fonctionne pareil, c'est câblé pareil. Donc, quest euh, ce que je voulais dire, je déteste les plans scolaires comme ça, ça m'énerve, donc de ces euh, partitions cartes territoire, oui, donc, euh, vo donc voilà, ça c'est ma thèse pour, les pour, pour expliquer. Hein, expliquer n'est pas justifier, euh, comprendre n'est pas pardonner, contrairement à ce que disait Manuel Valls sur les attentats à Paris. L'Incel est un mauvais lecteur de... Euh, L'Incel est quelqu'un qui a foiré sa dialectique carte-territoire. C'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de s'insérer sur un territoire et qui prétend en avoir la carte, sauf que sa carte est fausse, car sa carte, il l'a partitionnée, entre deux camps qui, en fait, ne s'opposent pas, qui seraient les Tchad et les Stasis, si j'ai bien compris. Enfin, si, si je me souviens bien des, des, des acronymes, pardon. Euh, et cette, cette mauvaise lecture, cette mauvaise partition du monde, qui, qui donc, leur empêche toute compréhension. Et vous verrez dans, que j'avais expliqué dans le séminaire qui va suivre, dans les quelques minutes de séminaire qui vont suivre, que quand on ne comprend pas le monde dans lequel on vit, on tue ou on se tue. Vous allez l'entendre, je le disais, avant le, le, drame, le dernier drame. Et cette absence de compréhension du monde vient du fait qu'ils n'ont jamais réussi à, comme le préconisait Nietzsche, à s'extraire de l'esprit de système, passant d'un système hautement euh, marketing, qui est le coaching en séduction, à un autre qui en est son envers solitaire, qui est... Voilà. Donc euh, voilà, l'extrait du séminaire que je vous ai promis et où j'y suis beaucoup plus euh, détendu, il y a des participations du, du public. Et à propos des séminaires, voilà, hein, l'anniversaire c'est jusqu'au 3 juin. 3 juin, putain, 12 ans et euh, YT fan sont, sont les coupons. Voilà pour, pour les incels. Partie 3, pourquoi accepter notre irrationalité On fera une petite pause après mais là j'enchaîne. Parce que la question n'est pas de réfuter toute ou partie de cette longue liste de biais. Ce qui reviendrait à discuter de la perfection ou de l'imperfection. Cette discussion, on l'a déjà eue ce matin à 10h ou à 11h, et on la close. On a dit que c'était une discussion qui, à un moment, euh, avait une fin. Donc on ne la réouvre pas. Donc aucun d'entre nous ici ne va s'amuser à dire « moi j'ai pas le biais culturel parce que n'y « Moi, je suis intelligent, donc j'ai pas le biais de la dissonance cognitive parce que j'arrive à changer d'avis. » Loïc va dire « Moi, j'ai pas le biais de la récurrence parce que machin. » Intel va dire « Moi, j'ai pas ce biais-là. » Et à la fin, on est tous, tous parfaits. Non, ce n'est pas le débat. On ne discute pas de la perfection de l'imperfection. C'est, on discute de à quel modèle décisionnel on croit. Et là, c'est important, euh, écoutez bien. À quel modèle décisionnel on croit c'est-à-dire au final, comment vous voulez comprendre les gens, car nous vivons dans l'unique monde que nous pouvons comprendre, et quand nous ne comprenons plus, soit on tue, soit on se tue. Les gens qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent, tuent ou se tuent. Ça, c'est important. Alors, je répète l'enchaînement logique. On, on a fait une liste de plein d'erreurs de jugement et de discernement, que tout le monde fait plus ou moins. Je sais pertinemment que vous ne les faites pas tous. Et que plus vous êtes aware, moins vous en faites. Donc, on pourrait débattre sur qui fait des euh, biais d'apparence de, physique et qui ne les fait pas. Moi, par exemple, de par mon « mon, mon, mon expérience du relooking », j'arrive mieux à enlever un peu le calque du vêtement. Et à, Donc, je pourrais me dire que moi, ce biais, je ne l'ai pas. Et toi, tu pourrais me dire, bah moi, parce que j'ai vécu à l'étranger, j'arrive à comprendre mieux le biais culturel. Mais au final, si on fait ça, on va, per on va perdre une demi-heure. Bon, OK. Et on, a, on va arriver à quoi on va arriver à remettre en cause le fait qu'en en enlevant tous les biais, il y ait derrière un espèce de réel indépassable parfait. Discussion, close, depuis ce matin. Ce n'est pas la bonne discussion. On peut la faire, on va perdre une heure, ça ne sert à rien. La bonne discussion, en tout cas celle que je vous propose, c'est avec l'acceptation que ces biais existent, Comment vous vous biaisez vous-même Par rapport à quoi vous allez juger les gens Moi, je vais vous donner les, les biais. Les, on va dire pas les biais, les, les... Ce qui, moi, rentre dans ma... Ce, qui, ce à quoi, moi, je fais appel quand j'essaie de comprendre les gens. Chacune de vos réponses sera différente. Je ne donne que la mienne, d'accord Ce qui compte, c'est d'arriver à se défaire de cette idée qu'il y aurait une vérité euh, absolue, masquée par une série de masques, de calques et de contraintes extérieures, et au final, savoir comment, en fonction de quoi, comment on veut comprendre les gens. Car, souvenez-vous de cette phrase, nous vivons dans l'unique monde que nous pouvons comprendre. C'est-à-dire que quand vous comprenez les gens qui vous entourent, vous comprenez votre monde à vous. CF, question ce matin de je sais plus qui commence à comprendre soi-même. De Loïc. Et quand de rares exceptions, des personnes heureusement rares ont des, des, des failles, des choses qui les empêchent totalement d'entrer en communication ou de comprendre. Les gens, ils finissent soit par les tuer, parce que leur modèle de vie est tellement, référence à l'actualité récente, est tellement incompréhensible dans leur logique à eux, oui, ça marche au niveau des nations et des civilisations aussi. Sois-tu. Otto Weininger, suicidé à 23 ans, euh, à un moment, compréhension intellectuelle, concept et tout ce que tu veux, mais à un moment, la compréhension, on a dit ce matin à 11h30 que ce n'était pas que ça. C'était d'aller jusqu'à se dire qu'à votre place, je ferai pareil. Et juste quand on épousait le raisonnement de l'autre, et juste quand on en est arrivé là, se souvenir que, hé, hey, bon, je suis pas à ta place. Lui, en fait, il n'a pas accepté, grosso modo, que... Il a compris F pur en très grande partie, et il a refusé F pur. Oui, il a refusé ce monde dans lequel... Il a fait « live it » au lieu de faire « live it mmh. ». Nous vivons dans l'unique monde que nous comprenons. Et quand nous ne comprenons plus, soit on tue, soit on se tue.